Bonjour, je m'appelle j'ai 10 ans et je vais à Malte. Je suis dans le cercle depuis un peu plus d'un mois. Salut, moi c'est Deron, j'ai 8 ans et je vais à Malte aussi. J'ai intégré le cercle en même temps que mon frère. Nos objectifs sont d'aller en sport-études et de jouer en pro. Le cercle nous a appris à planifier les objectifs et à faire un CV. Ça m'a aussi beaucoup aidé sur mon tir parce que j'avais les jambes trop serrées mais aussi à faire mon routine de dribble parce que mon dribble n'était pas assez bon. Le cercle nous apporte aussi de la compréhension de jeu. Dans les classes basket, on étudie des actions de match. Et la semaine dernière, on a une leçon sur le jeu rapide. En ce moment, on ne peut pas s'entraîner comme on veut, donc c'est une chance d'avoir le cercle qui nous propose plein d'exercices à faire à la maison. Un grand marché à du panel pour répondre à nos questions quand on en a besoin.